On se donne un carré ABCD de côté 4, soit E, le milieu de CD. On trace AE et puis EF perpendiculaire à AE. Montrez que l'angle X et l'angle Y sont égaux. Autrement dit, l'angle DAE égale EAF. Alors, comment s'y prendre Cherchons Diverses mesures. Si ça, c'est la moitié du côté, ça nous fait 2 pour chaque morceau. La suite. L'angle X. L'angle X qui est là. Ici, c'est un angle droit parce que c'est un carré. L'angle X avec cet angle sont complémentaires. Leur somme, c'est 90. Et comme ici, on a aussi un angle droit, je pense, je suis certain, que cet angle, c'est aussi X. Pourquoi Parce que ces deux angles, CEF, CEF est égal à EAD égal X, parce qu'ils ont le même complément. Regardez bien, X plus ça, ça fait 90 degrés parce qu'ici, il y a 90, et au total, c'est 180. Et ça, plus ça, c'est 90 degrés. Bon, bah ben alors, si cet angle égale cet angle, et ça, c'est un angle droit, et là aussi, un angle droit, du coup, on a deux triangles, regardez-les bien, semblables, semblables parce qu'ils ont les angles 2 à 2 égaux. Donc, le triangle ADE, semblable, triangle, E, C, F. Je les ai et en ordre de chaque angle égal. A et E, D et C, E, et F. Alors on va écrire la proportionnalité des côtés. AD sur C, égal AE sur E, F, égal DE sur CF. Et on remplace par les valeurs connues. ADC4, ECC2, AE. J'en sais rien, mais je peux calculer. Hein. AE égale racine de, terrain de Pythagore, hein. 4 carré plus 2 carré, 16 plus 4. AE égale racine de 20. Simplifié, 2 racines de 5. Je reviens à mes rapports. AE, c'est donc 2 racines de 5 sur EF, que je ne connais pas, égale DE, qui est 2, sur CF, qu'on ne connaît pas. Le produit en croix nous donne EF égale, constatez qu'en fait, le rapport de proportionnalité, c'est 2. Autrement dit, ce triangle est le double de celui-là. Dans une isométrie, autrement dit, une homothétie, de rapport 2. Donc le double, EF, c'est évidemment juste racine de 5. Et CF, vous avez compris, c'est 1. Bien, donc on a trouvé tous ces valeurs. EF, c'est racine de 5. CF, c'est 1. Qu'est-ce qui nous intéresse Ah, il nous intéresse que l'angle X, l'angle Y, soit égaux. Est-ce qu'ils sont égaux ou pas À part pour montrer qu'ils sont égaux, on peut démontrer par tangente, si vous voulez. Donc, tangente de l'angle X est égale, côté opposé sur côté adjacent, 2 sur 4. 2 sur 4, autrement dit, 1 demi. Tangente de Y est égale, dans ce triangle rectangle, Côté opposé, racine de 5. Sur côté adjacent, AE, qui est égal à 2 racines de 5. Et de nouveau, 1,5. Constatez que tangente de x et de y a, ont la même valeur. Ce sont deux angles aigus. Conclusion, x égale y. A.